Moi, je dirais, c'est créer la logique <rire> qui fait que l'ordinateur fait ce qu'on attend de lui et que le jeu fonctionne. Donc moi, c'est Lola, alias développeuse du Dimanche sur Internet. Euh, je suis game designer de formation et de profession, et depuis 4 ans maintenant, euh, je fais des jeux en indépendante. Et je raconte un petit peu euh, comment je fais pour développer des jeux sur ma chaîne YouTube donc qui s'appelle Développeuse du Dimanche. Et je travaille avec Samuel sur mes projets. Aka Samuel du Dimanche. <rire> Moi, ma formation, c'est euh, j'ai fait une école de commerce, donc euh, rien à voir avec l'informatique. Euh, j'ai fait plusieurs stages et j'ai bossé un petit peu comme consultant, ça m'a pas plu. Au final, c'était le moment où Lola se lançait dans le développement de son jeu, euh, de son premier projet, et euh, j'ai remarqué que je pouvais l'aider sur la partie programmation. Et euh, donc, j'ai pris le relais là-dessus. Elle, du coup, maintenant, se consacre plus qu'au game design, graphisme, tout ce qui n'est pas programmation. Le reste, c'est moi qui fais. Voilà. Ah, D'accord. <rire> Et le, du coup, les, les, les gros projets euh, sur lesquels vous avez okay. bosé dans le cadre de, de, du, coup, du projet de la développeuse du dimanche, c'était quoi Alors, on a commencé par un premier jeu qui nous a pris un bon moment, qui s'appelait « Propaganda » qui est actuellement en pause, puisque erreur de débutant, on s'est dit, ouais, on va faire un jeu avec plein d'animes à faire, plein de boss, <rire> plein de niveaux, et au bout de trois ans, on était loin, loin, même d'une bêta, je pense. C'est euh... On avait quelques niveaux de fini mais on avait été beaucoup trop ambitieux. Ouais. Euh, le fait, si on avait eu à la rigueur, euh, une troisième personne qui soit 100% sur les graphismes. Ça aurait peut-être été possible, ouais, mais, mais là ouais. on avait trop de casquettes à jongler, euh, c'était pas possible. C'est ça, donc grosse erreur pour le premier projet qui est actuellement en pause. Et ensuite on s'est dit, on veut faire un jeu vachement plus court à produire, parce qu'on a envie de sortir un truc quoi, ça fait bientôt 4 ans qu'on est là, si on n'a rien sorti, euh, c'est chiant quand même. C'est pas crédible. C'est pas crédible, <rire> c'est ça, on avait besoin de notre petit badge de développeur indépendant. Et du coup on a sorti Puppy Cross euh, en février dernier, qui là est un jeu totalement différent, parce que Propaganda c'était un, un run and gun euh, jeu de guerre avec un propos narratif fort. Là on était plutôt sur un petit jeu de puzzle, euh, style du coup nonogramme Picross pour celles et ceux qui connaissent, avec des petits chiens mignons. Voilà, le but c'était juste de faire des puzzles et de collectionner des chiens. Et ça on en est content parce qu'on a mis genre 6 mois à le faire. Ouais, on a réussi tout. à le finir, on a quand même débordé parce qu'on n'avait pas prévu 6 mois, on avait prévu un peu moins. Ouais. Donc c'est pour dire que ça déborde toujours... toujours. Euh... Je crois qu'on avait même prévu trois mois à la base, donc ça, ça a bien doublé. Hein. Après, c'est vrai qu'on a rajouté un DLC, euh, bref. Et euh, donc là, du coup, on s'est lancé dans un nouveau projet maintenant, un peu plus ambitieux que Puppy Cross, ouais. mais quand même sans doute un peu moins que le premier, donc on pense que c'est faisable. Ça. Euh, la seule grosse ambition, c'est qu'on passe sur un nouvel engin en 3D, donc euh, beaucoup de challenges là-dessus. Ouais. mais il y aura moins d'animation, moins d'IA à programmer, donc on se dit que c'est sans doute beaucoup plus faisable. C'est ça, là on part sur un, un jeu plutôt d'exploration narratif qui se passerait sur Mars, où on incarnerait le petit rover Opportunity dans une réalité alternative ou potentiellement possible dans laquelle on se dirait, mais s'il si, avait juste perdu le contact avec la Terre et qui n'était pas du tout hors service, euh, voilà, qu'est-ce qui se passerait Est-ce qu'il pourrait ramener des, des preuves de trucs sympas sur Mars Et donc euh, voilà, on est là-dessus pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, dans, dans ce que vous faites euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, moi, ce qui m'a plu... bon Déjà, j'aime je, je, les jeux vidéo, j'aime y jouer depuis aussi loin que je me souvienne. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire de ça mon métier. Euh, j'ai pu tester le monde du studio de jeux vidéo avant, qui est sympa, mais qui est quand même assez différent, parce que, bah, fatalement, on travaille en équipe, il y a des enjeux économiques, donc... Euh, on est moins libre de créer ce qu'on veut, c'est un peu plus stressant. Quoique, le stress, on pourra peut-être en reparler, mais... <rire> mais en gros, quand je suis partie en indépendante, moi ce qui me plaisait, c'était vraiment cette idée de dire j'ai un projet créatif dont j'ai plus ou moins tous les tous les enjeux qui, qui, me, qui me reviennent, c'est moi qui vais pouvoir prendre des décisions sur la direction artistique, euh, sur la narration, sur quel techno on veut utiliser, euh, quel style de game design je veux faire. Et moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant, c'est de se dire, on s'en fiche, on ne va pas trop prendre en compte euh, des potentielles histoires d'argent, de, de remboursement, de machin, qu quel jeu il faudrait faire pour être rentable. On fait ce qu'on aime. Et si ça marche, bah on est très content, et, et puis bon, on accepte le risque que ça soit un peu niche, et c'est pas, pas très grave. Mais c'est vraiment ça, ouais, que, que j'aime. Toi, je sais pas si c'est pareil, mais... bah Pareil, hein, l'idée de participer à une œuvre un enfin, d'art. À la base, moi, quand j'étais petit, je voulais écrire un livre comme plein de gens. Je le ferais, je <rire> sans doute jamais. Mais faire un jeu, pourquoi pas. Et mmh. donc on a déjà fait un, donc déjà, ouais. une pierre à mon héritage. <rire> Et puis bah, il y aura les d'après. Donc en vrai, ça, ça joue vachement. Et, euh, et euh, ouais, j'ai appris à aimer, à me rendre compte que le développement, c'était très chouette. Euh, et c'est vachement plus proche. Je crois que je me suis juste mal orienté dans le commerce. J'étais pas au bon endroit. <rire> c'est pas grave, tu peux quand même apporter des trucs. Ouais. Et puis tu t'en sers pour nous aider sur les projets maintenant. Ah oui, oui, oui, oui carrément. <rire> puis l'avantage en plus avec la programmation, c'est qu'il y a moyen d'apprendre un petit peu euh, avec des ressources sur Internet, contrairement à plein d'autres euh, boulots. C'est euh... ouais. sûr que. <rire> Sur le jeu vidéo, pour à peu près tous les métiers, il y a moyen de se former tout seul et ça c'est vraiment kiffant. Mm. Ouais. Après, il y a des tutos de... pour faire des poteries sur YouTube. et oui. il y, y a tout maintenant. C'est vrai. <rire> c est... C est vrai que <rire> tu... Je ne sais pas <rire> quel métier on ne peut pas Chirurgien. former. Oui, ok. <rire> ah, oui. <rire> okay <'est> les... <rire> les études de médecine, effectivement, ça marche pas très très bien. <rire> Question suivante. Euh, Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé là, votre parcours, en fait, pour arriver jusqu'à jusqu ça euh, Moi, j'ai fait un parcours un peu euh, rapidos. J'aime pas trop perdre du temps. Alors, j'ai fait euh, lycée, euh, j'ai passé mon bac, et après mon bac, je me suis dit, bah, école de jeux vidéo. J'ai vu que ça existait, donc j'ai fait parfait. Je suis allée en game design, en fait, à la base, je savais pas trop ce que c'était, mais j'y suis allée quand même, et heureusement, ça m'a plu quand j'y étais. Mais je me, à l'époque, t... c'était moins clair, je trouvais, dans l'esprit euh, général, ce que c'était le game design. Moi, je croyais que c'était euh, plus cr... euh, directeur créatif que euh, vraiment se baser sur les mécaniques pures et faire des systèmes et tout ça. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Euh, J'ai fait mon... mon cursus qui s'est plutôt bien passé. Euh, J'ai fait un projet de fin d'études avec des, des potes, c'était super. Enfin, c'était la première fois que j'avais carte blanche sur un projet. Et c'est là que je me suis dit ouais c'est sûr, c'est ça que j'aime faire. Donc j'étais vraiment trop contente d'avoir fait ça. Et après j'ai donc j'ai eu mon diplôme et j'ai trouvé du boulot en tant que testeuse à la base. J'ai commencé comme testeuse. Et euh, respect à tous les testeurs QA de jeux vidéo parce que. C'est vraiment des ingrats, ouais. t'es mal payé, ça prend la tête d'un moment, et... alors que t'es indispensable, c'est vraiment terrible. Donc euh, voilà, respectez les... <rire> les testeurs qualité, ils ont beaucoup de mérite. Et euh, après, heureusement, j'ai pu euh, changer dans la même boîte, j'ai commencé en test qualité, puis ensuite j'ai fait euh, game design, level design et un peu de narrative design, mais vite fait. Et euh, j'ai bossé sur des jeux assez différents. J'ai fait des jeux de sport, des jeux de survie avec des zombies, euh, des petits jeux de puzzle avec des poissons, enfin j'ai fait plein de trucs. Et c'était assez enrichissant. Mais euh, je souffrais un peu de ce côté, bon faut vraiment faire ce qu'on t'a demandé, même si ton supérieur parfois il a pris une décision tu sais qu'elle n'est pas vraiment la bonne pour le projet, bah, tant pis, il faut faire avec, parce qu'il l'a dit, et moi j'étais trop frustrée. Je <rire> n'étais pas prête pour le monde du travail, je crois. <rire> <Ça me plaisante. rire> Donc euh, je, je réfléchissais à, à, pendant cette période-là à ce que j'allais faire, et euh, j'avais envie de faire un, un projet de jeu indépendant dont on avait discuté il y a assez longtemps, qui était Propaganda mais je pas vraiment de porte de sortie, un peu... ça me faisait un peu peur de me dire « Ok, je quitte tout et je lance un projet indépendant alors que je n'ai jamais vraiment fait ça ». Mais en parallèle de tout ça, il y avait aussi sur YouTube tout un mouvement qui euh, incitait euh, les femmes à se lancer en disant « Ouais, mais si vous faites autre chose que de la beauté, venez, il y a de la place pour vous aussi ». Je me suis dit « Ça pourrait être rigolo de faire un mix des deux comme j'aimais bien faire de la vidéo ». En me disant, ben, je vais développer un jeu indé et je vais raconter tout ça à travers un journal de bord vidéo, ça peut être sympa. Et c'est comme ça, disons, que euh, la chaîne est née et que notre euh, petit fonctionnement de, de travail a commencé à voir le jour. Euh, au début, je pensais que je pouvais y arriver toute seule. Propaganda, j'ai tout commencé toute seule. Et puis au bout de peut-être quatre ou six mois, je sais plus, tu as fini par me rejoindre parce que c'était trop, trop dur de, de tout faire. Euh, et même si je m'en. Sort en programmation, je m'en sors vraiment trop lentement. Donc, euh, c'était vraiment pas un bon move de continuer toute seule. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que toi, t'étais arrivée. Oui, et puis, comme elle se servait d'un logiciel qui s'appelle Construct, où il n'y a pas besoin de connaître du code pur et dur, c'est du visual scripting, il y a juste des, des blocs à déplacer, de la logique de code. Bah, très, très vite, j'ai pu m'y mettre et puis, puis comprendre comment ça fonctionnait. C'est ça. Euh, bah moi je l'ai déjà dit, donc j'avais fait école de commerce, euh, j'avais fait l'ESSEC, euh, après prépa, et puis ensuite j'ai fait trois stages, donc pendant ma scolarité, Ubisoft, Nintendo et GFK, euh, et donc c'est tout le temps dans le jeu vidéo, ça je savais que je voulais bosser dedans, mais c'était du ouais. market, c'était du contrôle de gestion, c'était euh, un peu plan plan, <rire> et en fait aucun m'a plu, et puis euh, donc au final je suis sorti de l'école sans, sans avoir trouvé en plus le job pour enchaîner directement. Donc, euh, donc pendant un moment, j'ai rien fait, puis j'ai fait une année d'études complémentaires pour me remettre dedans à l'IM pour devenir gestionnaire de projet. Et euh, suite à quoi ça s'est goupillé, euh, non c'était même un peu avant que tu avais commencé à bosser sur ton jeu. Je crois. Ouais, donc, je euh, quand j'étais ouais, déjà à l'IM, j'avais commencé à t'aider. Mm -hmm. Et puis finalement je suis sorti de l'IM, on a continué le projet euh, vraiment à fond, et euh, je suis resté là-dessus, donc mon année d'études supplémentaires m'a pas été méga utile pour l'instant. <rire> <rire> mais bon, ça ouais, reste mais... des connaissances. Ça. Et que, que je peux appliquer au quotidien quand on, fait des, quand on fait de la localisation, des trucs du genre, ça en a vu en cours. Euh, voilà. Ouais, et puis je veux dire, euh, avoir quelqu'un qui est capable de faire de la gestion de projet, en vrai, euh, c'est important. Hein, je veux dire, euh, tu peux faire un très bon jeu si tu gères mal euh, ta façon de bosser et tout. Euh... C'est vrai, après je suis pas officiellement le gestionnaire de notre projet. Non, mais donc, bon, euh... tu apportes des très bons euh, regards euh, que moi je n'ai pas. Ouais, donc... Oui, non, on se combine bien. Ouais. <rire> Parfait. <rire> Alors, globalement, l'informatique, même, j'ai l'impression, le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine qui est quand même plus masculin que féminin. Et du coup, euh, comment ça s'est passé, Alors surtout pour toi, Lola, euh, euh, parce que tu as, as, as vraiment commencé là-dedans euh, au début de tes études, comment ça s'est passé pour toi aussi à ce niveau-là, en fait Ouais, alors le problème du, du monde du jeu vidéo, comme tu dis, c'est qu'en fait, en vrai, c'est assez mixte. Disons qu'il y a toujours eu des femmes qui ont développé, qui ont fait des jeux... Euh, le problème, c'est surtout la visibilité, puisqu'on avait tendance à ne pas vouloir trop en parler ni les mettre en avant, ce qui a créé cette espèce de perception comme quoi bah, les femmes sont pas là. Et euh, même, même pour les joueuses, c'est assez récent, je trouve, cette idée que bah, en fait c'est à peu près 50-50 en termes de, de proportion. Après, c'est vrai que ça se vérifie pendant les, les études et au sein des entreprises. On voit qu'il y a des répartitions assez genrées des rôles. Euh, et des métiers. Moi je sais que quand je suis arrivée en game design euh, sur une classe de, je sais pas, 25, on était genre 5 filles et plus ça allait, plus ça diminuait. Oui, c'était 5 la première année. C'était ça, c'était 5 la première année, peut-être à la fin on était 3. Donc c'était... Euh, c'était étonnant quoi, quand, on est, quand es habitué au lycée à être euh, dans des classes très mixtes, très paritaires, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne tout le long de la... De la scolarité, euh, ouais, ça m'a fait bizarre d'arriver dans, dans une classe où il y avait euh, essentiellement des, des mecs. Euh, après, euh, je l'ai plus ou moins bien vécu dans le sens où euh, je ne me rendais pas compte du, du sexisme quand j'étais plus jeune, euh, parce que c'est tellement intégré que tu ne fais pas spécialement gaffe. Je pense que je referais mes études aujourd'hui. <rire> je péterais des câbles, <rire> c'est sûr. Euh, je dirais que... Le premier déclic que j'ai eu, c'était euh, au moment du Gamergate. Euh, parce que moi, c'est vrai que je terminais mes études quand c'est arrivé. Euh, et un peu avant le, la vraie explosion du Gamergate, il y avait déjà des choses qui commençaient à arriver. Donc le Gamergate, c'était toute cette histoire voilà, de frange d'extrême droite euh, dans le jeu vidéo, qui était ultra virulente avec les femmes, parce qu'il y avait eu des histoires de, de, de critiques d'un jeu. Bref, hein, c'était... C'était tout un, tout un foutoir cette affaire, mais en gros, moi, je m'en suis rendu compte en, en, en cours, euh, un de nos profs euh, avait sorti un article euh, qui expliquait le problème du sexisme dans le jeu vidéo. Euh, cet article, c'était plein de témoignages de, de, de femmes qui expliquaient ce qu'elles avaient vécu. Donc ça allait autant du développement euh, aux, euh, aux game designers qui pouvaient être sur des stands pendant des... Des trucs genre la Pax ou la Paris Games Week et plein de choses. Et moi, j'avais lu tout l'article et je me suis dit « mais oh, c'est pas normal, c'est incroyable, ça arrive à tellement de femmes, il y a un problème. » Et j'ai entendu mon prof qui lui a dit « mais non, c'est pas un problème systémique, c'est pas du sexisme, c'est que des cas individuels, ils sont juste très nombreux. » Et j'étais genre « là, mon cerveau, il a, il a fait des liens, je me dis, mais il y, a, il y a un paradoxe quelque part, ça va pas. » Ça clique pas. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quand même un pattern. Et c'est là que ça a commencé à germer et que ça s'est amplifié quand euh, je suis arrivée en studio et que là, j'ai pu constater euh, voilà, ce genre de choses. Quoi. Donc le prof, il vous a donné un papier pour le démonter ah Oui, fait. oui, souvent, il y avait ça. Pour vous dire, ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas du sexisme. Oui, oui. Ok. Oui. C'est chaud comme réflexion. Bon, on avait même <rire> des cours, attendez, en game design. Alors, euh, je ne sais pas si vous connaissez le livre euh, L'art du game design de Jesse Shell, qui est très connu. Euh, où en gros ça donne des tips de game design, il y a des très bonnes choses dans ce livre. Mais il y a quand même tout un passage qui dit, si vous faites un jeu pour les mecs, faites des trucs où il euh, y a de la baston, euh, de la violence, de la conquête, de la domination. Si vous faites des jeux pour les, pour les meufs, mettez des trucs genre les Sims, faites des puzzles, euh, faites des <rire> mettez des, des, des trucs mignons. Et j'étais en cours et j'étais pareil ça a commencé à mouliner je me suis dit mais c'est bizarre comme truc parce que moi j'aime bien les jeux de baston donc je comprends pas euh... j'aime les sims et street fighter du coup euh... qu'est ce qui se passe quoi donc euh... oui oui il y avait des il y avait les trucs hein, clairement c'est incroyable cette banalisation quoi. <rire> Ah mais à l'époque c'était normal on discutait pas de ça dans le jeu vidéo c'était pas un sujet quoi c'était fou hein. <rire> C'est marrant le coup du prof, parce que quand tu racontes ton histoire au début, moi je disais « Ah, c'était un bon prof, il vous a sensibilisé. » Et après, je suis tombée <rire> de haut. Je me suis dit « Ah ben non, en fait, non. » Non, non. <rire> après, euh, je pense que je pas la plus à plaindre, parce que dans l'ensemble, mes camarades de classe étaient sympas. Euh, je ne me suis jamais sentie vraiment exclue ou, ou diminuée, donc j'ai eu du bol. Après, c'est vrai qu'en programmation pure, là, c'était autre chose. On était sur... Une fille en première année, je crois qu'elle a fini par lâcher la pauvre parce que la, la prog c'était un peu plus un peu plus sévère niveau ambiance quoi. Là pour le coup, sa classe était moins sympa. Et euh, par contre en graphisme, c'était l'inverse, c'était plus de, de filles dans ces secteurs-là parce que j'avais l'impression que c'était plus admis que comme c'est artistique, euh, euh, voilà, on va pas trop remettre en cause les compétences. Enfin, c'était vraiment très très genré, c'était bizarre. Euh, mais j'ai quand même voilà, réussi à, à faire mon trou, à m'en sortir, arriver au bout. Et après, c'est vraiment dans l'industrie que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai passé l'étape de l'école, mais une fois dans un studio, pareil, j'ai retrouvé ce quota de... En gros, on était 5 et pareil, pour 30 en tout euh, dans, dans, dans le studio. Et ce qui était embêtant, c'est que... Il y a pas mal de, de femmes qui parlent du problème du, du sexisme environnemental. C'est-à-dire que ça ne va pas être forcément des injures directes ou des reproches directs. Mais c'est vraiment l'impression d'être dans un vestiaire des mecs, tout le temps <rire> C'est ça qui est un peu spécial, dans cette vision un petit peu caricaturée, euh, voilà, où en gros, dans l'open space, euh, ils parlent un peu comme s'ils étaient qu'entre eux, et parfois, t'entends des trucs, et t'es genre « Wow, d'accord, euh, je suis là, vous pourriez quand même faire attention quand vous parlez, quoi !» Et c'est vrai que ça, ça m'a pesé sur le long terme, et c'est pour ça que je suis pas restée, et aussi pour ça, d'ailleurs, que je suis partie en indépendante, parce que je me suis dit « Bah, au moins, euh, mes collègues, ils seront cool, parce que ce sera moi. Donc, <rire> disons que c'était une façon de faire, quoi. Mais euh, j'ai quand même pu trouver un petit peu de refuge et de réconfort dans les assos, parce qu'il y a pas mal d'associations dans le jeu vidéo qui sont là pour aider euh, les, les femmes, euh, surtout les jeunes, parce que c'est difficile quand tu es en plus jeune, on met encore plus en cause toutes tes compétences. Et donc il y avait le RIJV, dans lequel j'étais très, très impliquée fut un temps. Je donnais des des cours euh, gratuits de constructe, euh, on, on se formait des petits réseaux, c'était sympa. Et là, récemment, il y a Women in Games aussi qui font pas mal de, de choses, disons, pour essayer d'aider et d'accompagner euh, les femmes pour rester et se former. Et aussi de dire au studio, bah, soyez cool, ça va profiter à vos jeux d'avoir des profils diversifiés. Et donc, euh, voilà à peu près, moi, mon regard, euh, mon regard là-dessus. Euh, ça évolue très très lentement, mais j'ai l'impression que ça évolue un peu quand même, donc euh, voilà, on, on garde espoir, disons. <rire> Et toi, Samuel, du coup, tu t'es mis à la programmation plus tard donc, ah as... oui, bah, euh, très tard, même. Mais... <rire> T'as pas trop eu cette, cette, cette, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette mentalité Alors c'est vrai que la mentalité est quand même plus importante, comme tu disais, Lola, sur le, sur le côté informatique, à propos de parler. Mm. Mais ouais. du coup, toi, euh, au niveau de tes études, tu as senti c est, c est une différence, même au niveau commerce euh... J'avoue, je connais pas du tout le domaine. École de commerce, pour le coup, euh, c'est très mixte. Mmh, euh, je dirais, enfin, franchement, je crois que c'est du 50-50. Mais même dans les, dans les entreprises de jeux vidéo, ça se voit dans, les, dans tout ce qui est. Souvent, ce qui tire la moyenne aussi vers le haut du pourcentage de femmes dans l'entreprise, c'est qu'il y a aussi des femmes dans les métiers support et dans le, le marketing, tout ça. Donc euh, en commerce j'ai pas j'ai pas trop ressenti ça personnellement il y a quand même des des, des choses euh, enfin des, certaines euh, comment dire certains processus qui se passent hein, il y a quand même un peu de, de sexisme dans la manière dont on sélectionne les gens mais euh, ça reste relativement équilibré à ce niveau-là mmh. euh, et après comme j'ai appris le développement euh, en solo euh, <rire> j'ai pas ouais. trop senti non plus qu'il y avait des, des problèmes. Enfin, j'étais pas au cœur du truc, quoi. Mais euh, quand t'as fait après ta formation là de produceur, ça c'était plutôt jeu vidéo. c'est vrai, donc quand j'ai fait mon année ouais, d'études supplémentaires, oui, là c'était vraiment jeu vidéo, gestion de projet. Donc, c'est vrai que c'est un, un rôle normalement, enfin, euh, assez important où la personne a pas mal de pouvoir. C'est vrai qu'on a, j'ai constaté ça aussi. Effectivement, dans ce, ce cursus là, il y avait un quart peut-être même pas. Si un quart, deux filles, mais ouais. voilà. Donc euh, dès que c'est vrai qu'on arrive à un métier qui se rapproche de du cœur du jeu vidéo et qu'il y a plus de pouvoir, ça, ça, ça réduit le pourcentage de plus en plus. Mmh. Mmh, D'accord. Ouais, c'est un peu comme dans beaucoup de, de domaines. Moi je pense à la biologie comme ça. En général, pendant les études, un peu plus de femmes. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, qu'on monte en études et on monte en responsabilité, après dans le travail, il y a de plus en plus d'hommes, en fait, le, no le nombre de femmes diminue de manière très très, très importante. J'imagine que là, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis il euh, y a aussi un truc, c'est que dans le jeu vidéo, il y a un autre problème. C'est après sur les conditions de travail même. Euh, le jeu vidéo, c'est très fatigant. Et il euh, y a un moment où quand on arrive aux âges où les personnes veulent se poser, euh, ouais. faire des familles. Euh, comme on est dans une société qui a tendance à mettre le poids de la gestion de la maison, de la famille, des enfants euh, sur les femmes, bah, c'est incompatible. C'est juste euh, rester, faire du crunch. Tu peux pas quand t'es mère de famille. Donc il y a aussi ça qui fait que euh, quand on va dans les métiers plus haut parce que c'est des années, des années d'expérience, en fait, euh, les, les femmes euh, tombent parce qu'il y, y a ce biais-là. Et il euh, y a aussi le fait que... Nerveusement, c'est déjà difficile, donc quand on ajoute le sexisme, même en dehors de la sphère familiale... Euh, alors, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de statistiques claires, mais on, on a remarqué avec euh, les membres du RGV quand j'étais à l'époque, qu'en général, c'est euh, tu te barres au bout de trois ans ou alors tu arrives à rester. Mmh. Mais il y a un espèce de cap où au bout de trois ans, en général, il euh, y a des reconversions professionnelles parce que c'est difficile. De toute façon, c'est connu aussi que dans le jeu vidéo, de manière générale, il y a très peu de gens qui prennent leur retraite. Oui. <rire> parce que souvent, on part avant. Oui, tu pars vers 30-40 max, puis c'est fini, quoi. Ah oui, d'accord. Je ne pensais pas qu'il y avait un turnover aussi important dans ce ah, domaine-là. Très très très jeune comme milieu, tout simplement parce que qu'on bah, on reste pas. <rire> c'est pas tenable, ouais. Mmh, Et aussi, sans doute, que plus tu as de l'expérience, plus tu vas te faire... Euh... Tu vas pouvoir le mettre en valeur et te faire embaucher ailleurs et être oui. mieux payé parce que dans le jeu vidéo, c'est connu ça. aussi qu'à degré de compétences égales. Tu vas être moins bien payé parce qu'il y a le facteur passion qui rentre en jeu. Mmh. Tu aimes ce que tu fais, donc tu es prêt à accepter un salaire un peu moins élevé. Mais donc, il y a des gens qui peuvent logiquement le faire un peu fructifier en partant ailleurs oui. et c'est complètement normal. Il y a pas mal de développeurs parce que la programmation. Quoique, la programmation, ça fait partie des métiers plutôt bien payés dans le jeu vidéo. Après, ça dépend des studios. Mais voilà, ça va être mieux payé dans tel secteur. Il y en a qui partent dans le cinéma parce que voilà, c'est mieux payé. Ou alors qui partent à l'étranger parce que généralement au Canada aussi, c'est mieux payé. Donc c'est vrai qu'en France, ça vaut pas le coup, en fait. C'est vrai de, de se donner autant de mal, d'être aussi fatigué, parce que le salaire ne suit pas non plus. D'accord. Ouais, c'est un peu comme la vulgarisation. En général, on fait ça par passion, donc derrière, oui, c'est pas forcément... c'est ça. D'accord. Ouais. <rire> euh, où est-ce qu'on peut trouver votre travail en ligne Alors, euh, on peut trouver notre travail sur YouTube, en premier, donc sur la chaîne Développeuse du Dimanche. Et là, euh, globalement, il y a tous nos processus. On explique, on fait des vidéos sur bah, comment on a fait pour gérer tel moteur, euh, pourquoi on a choisi de faire de la physique ou pas de la physique. Donc, euh, on explique un petit peu chaque étape importante de, de chaque projet. Euh, sinon, on nous retrouve aussi, évidemment, euh, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là où on est les plus actifs. Euh, donc, moi, c'est arrobase euh, dev underscore dimanche. Toi, ça doit être Sam underscore dimanche, un truc comme ça. Oui, je crois. Et, euh, et sinon, on peut aussi retrouver euh, notre jeu Puppy Cross sur Steam et HBO. Donc voilà, il suffit de taper Puppy Cross dans Google et normalement en trop. <rire> et, euh, et Twitch aussi, on fait un petit peu de Twitch de temps en temps. Ouais, ouais. Euh, c'est pas régulier, mais on, on est souvent sur Twitch. On apparaît, ouais, parfois. <rire> et on a un Tipeee. On a un Tipeee aussi, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Oui. Être indépendant, c'est avoir aussi besoin <rire> d'argent. Ah, bah ouais. Le Tipeee aide beaucoup. Alors à maintenant, imaginons que quelqu'un veuille suivre un peu la même voie, euh, quel, quel conseil vous lui donneriez Ah, ça c'est une bonne question. Euh, premier conseil, est-ce que tu es sûre <rire> Parce que c'est vrai que <rire> c'est difficile, c'est fatigant, c'est parfois ingrat, euh, c'est compliqué. Après, la question c'est aussi euh, est-ce que cette personne veut plutôt être indépendante ou en studio Parce que c'est vrai que ça change pas mal de choses. Euh, pour moi, la chose que, que ça change, point de vue conseil, c'est qu'il est tout à fait possible de se former en autodidacte et de faire des trucs très cool, et de faire ses projets. Le problème, c'est que les studios ont tendance quand même à vouloir recruter des gens qui ont fait des écoles, et euh, ça coûte cher. Donc, euh, c'est vraiment des compromis à faire, et il faut, faut être sûr de soi, et, et à la limite, quitte à vouloir faire de l'indépendant, peut-être trouver un autre boulot à côté pour se former, et ensuite faire des projets qu'on pourra mettre en avant. Mais euh... mais ouais, j'ai du mal à encourager les gens à faire ça parce que c'est vrai que c'est assez difficile et c'est difficile de faire son trou quoi, de, de se faire connaître parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent tous les jours que c'est délicat. Après il y a des gens qui arrivent à le faire sur leur à faire des jeux sur leur temps purement libre. Enfin, on mmh. a un copain qui a fait ça. Ouais. Ça lui a pris des années et lui, il a fait tout en solo, même la musique. Ouais, non ouais, ouais, quasiment. Donc, je crois euh, qu'il ouais. euh... qu y a eu un peu d'aide pour la musique, mais il a quand même fait des trucs. Donc, euh... Ouais, donc c'est vraiment possible de développer son, son jeu indé, euh, que ce soit à plein temps ou à temps partiel sur son temps libre. C'est ça. Donc, euh, voilà. Après, si on veut le faire à plein temps, il ouais, faut avoir des noisettes de côté euh, pour ouais. pouvoir tenir le coup euh, financièrement. Parce que nous, on a la chance d'avoir le Tipeee mais on a de la chance d'avoir le Tipeee et qu'il soit à un niveau conséquent, parce que sinon, euh, ah il oui. y a plein de gens qui ne pourraient pas l'avoir, ce Tipeee. C'est ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, oui, voilà. en fait, il ne faut jamais se mettre en danger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme celle de Macmillan et de Super Meat Boy, oh, regardez, c'est incroyable, il a eu un succès monstre, il a plein d'argent, ou alors les gars qui ont fait Cuphead, oh, c'est fou, ils ont hypothéqué leur maison, mais ça valait le coup, regardez, <rire> ils ont vendu leur jeu. Ouais, mais enfin, il y en a qui hypothèquent leur maison et ils vendent pas leur jeu, donc n'hypothéquez pas vos maisons. <rire> Vraiment, euh, mettez des sous de côté avant de vous lancer, faites des petits boulots ou, ou faites du freelance. Moi, je sais que ça m'a aidé de me dire je suis game designer, je fais mes jeux indépendants, et quand il y a besoin d'un petit peu de sous, hop, petite mission freelance, quitte à mettre le jeu en pause un petit peu, histoire de réavoir des sous. Et sinon, euh... On sait souvent aux débutants aussi, enfin aux gens qui se demandent si ça les intéresse de participer à des Game Jam. Oui, vrai. Parce que pendant deux jours, tu es plongé avec une, une équipe, tu rencontres des gens déjà, qui ont des métiers complémentaires, et tu, tu découvres ce que c'est que le développement d'un jeu, tu peux peut-être garder contact avec les personnes avec qui tu as travaillé, parce que donc les Game Jam, en 48 heures, on fait un jeu, euh, voilà, mmh. sur un thème mmh. qui est donné au début de la Game Jam. Donc c'est vraiment très intéressant, je pense, euh, c'est un baptême du feu et, et entre guillemets, euh, si tu n'aimes pas la Game Jam, je vois pas pourquoi tu aimerais développer ton jeu euh, ouais. à long terme. quoi. C'est ça, ça peut être ouais. un bon indice, et puis sinon, euh, un truc qui rentre en, colli pas en collision, justement, en en justement, résonance avec la, la Game Jam, ouais. c'est euh, commencer par des tout petits projets. Faites des mini-jeux genre qui durent 15 minutes, histoire de vous faire la main, ou alors une heure, mais partez pas dans des trucs faramineux, euh, pharaoniques, pharafossette, ce que vous voulez <rire> <rire> Je me perds dans mes mots Mais, euh, mais en gros, ouais, faites petit, parce que c'est ça qui cause la démotivation, c'est euh, partir sur quelque chose qu'on voit qu'on ne finira jamais, et se dire ah, « mais quand même, j'ai passé trois ans dessus, si j'abandonne maintenant, ça veut dire que j'ai gâché trois ans, euh, c'était ce qui nous est arrivé avec le premier projet, donc euh, commencez mais, petit. Ouais. » Ça semble parodique, mais le nombre de gens qui montent leur premier projet et disent « ça va être un MMO euh, oui. euh, plus grand que World of Warcraft », et c'est vraiment souvent hein, c est, c est ouais. le cas. Donc non, mais, ne faites pas mais, de MMO. Ouais. <rire> <rire> hop, hop, hop, ne partez pas. Du jargon informatique s'est glissé dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, game design En gros, le, le fait de faire du game design, c'est euh, déterminer des mécaniques de jeu qui vont servir l'expérience qu'on veut transmettre à des joueurs. Ça va être euh, toutes les règles d'un jeu voilà, qu'on va mettre à la suite pour, euh, pour produire quelque chose de spécifique. Je vais prendre par exemple l'exemple du jeu d'horreur. Euh, quels sont les ressorts que je vais pouvoir utiliser pour mener à la peur, par exemple, chez un joueur Donc, euh, c'est voilà, du, du métier très papier, hein. le, le, le game design, c'est pas mal de poser des concepts, euh, remplir des tableaux avec des statistiques pour, euh, pour mesurer un petit peu euh, si une arme doit être plus forte qu'une autre. C'est vraiment tout ce qui va servir d'expérience du jeu. Quoi. Après, pour le level design et le narrative design, est-ce que tu veux... Ah, c'est toi qui as fait une école de jeu, c'est toi. Ah oui. <rire> <rire> ben, le, le level design, ça va être euh, construire et designer, donc euh, ouais, faire de la conception, voilà, c'est plutôt ça, conception de niveau. Euh, C'est-à-dire que le game designer qu'on a vu avant, il va dire euh, « Je vais te dire que dans ton niveau, tu pourras mettre un bloc… Euh, » Imaginons, on prend Mario, tu auras des blocs avec des, euh, des champignons dedans, tu auras des boules de feu, euh, moi j'aimerais bien qu'il puisse y avoir des trous, ou qu'il puisse y avoir des pics. Donc le game designer, il, il met tout ça en place. Et le level designer, lui, il va prendre ses blocs, et il va jouer au Lego, et il va construire un niveau. Ça, c'est le, le level design. Et le narrative design, euh, c'est ce qui va se rapprocher du scénario, et ça va être tous euh, les éléments que je peux utiliser pour transmettre une histoire. Ça passera de la cinématique au dialogue, parfois à l'environnement, à la direction artistique. Et donc euh, voilà, le travail du narrative designer, ça va être de raconter une histoire avec le plus de moyens euh, possible. Ça veut dire quoi, crunch euh, Le crunch, c'est que dans le jeu vidéo, souvent, euh, on a une, euh, une date limite pour créer le jeu et le sortir, qu'on annonce au public en général. Et euh, plus la date se rapproche, plus on se rend compte que le jeu n'est pas fini, et risque de ne pas être prêt, donc du coup, euh, on a tant de jours pour finir le jeu, donc au, fu au fur et à mesure, on va travailler de plus en plus par journée pour, euh, pour finir le jeu, au point que ça arrive à des, des, des journées... Euh, de, de, de 16 heures pour certaines personnes enfin euh, voilà 16 heures 7 jours sur 7 ou 6 jours si vraiment on a de la chance et euh, pendant, pendant 2-3 mois souvent le crunch en général c'est à la fin du projet ouais. et, euh, et donc voilà ça c'est assez dénoncé parce que ça représente une mauvaise gestion du, du temps et que le management a été mal fait en amont c'est pas normal que cette date euh, soit maintenue alors que réalistement il faudrait peut-être la décaler pour que les gens continuent à travailler dans les limites du droit du travail et mais bon, euh, traditionnellement, c'est pas le cas. On maintient la date coûte que coûte et on force les gens à travailler. Euh, avec ce côté métier passion ouais. et les gens ne, en général ne ne mouvent pas et en plus c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc si on nous on rentre chez soi à 18 h ou 19 h comme prévu, on a l'air d'être un lâcheur. Hein, donc euh, donc voilà. Oui et puis un côté... il y a même un côté. Il y a même un côté pas bizutage mais. Euh... Quand tu as fait ton premier crunch, tu es considéré comme un vrai, tu es presque comme si tu avais eu un petit badge. quoi. Donc, c'est aussi presque un rituel euh, au sein des équipes. Euh, un... voilà, socialement, c'est aussi quelque chose d'avoir fait un crunch. Alors qu'en plus, il euh, y a quand même des gens qui ont prouvé que le crunch, niveau productivité, c'était pas terrible. Parce que comme tu es fatigué et que tu travailles vite, tu passes du temps à réparer des boulettes que tu pas fait si tu avais travaillé juste 7 heures et que tu avais dormi. Donc il euh, y a vraiment plein de raisons de, de critiquer le, le crunch et euh, je suis contente qu'en ce moment on en parle un peu plus d'ailleurs. C'est bien. D'ailleurs je voudrais clarifier qu'on recommandait les game jams aussi à un moment. Oui. Mais d'une certaine façon, on peut critiquer le fait que les game jams, c'est presque une simulation de crunch parce que sur deux jours, on bosse énormément. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des game jams qui recommandent pas justement de travailler autant. Il y a des game jams qui sont plus responsables et plus... Euh, parfois qui s'étalent sur trois jours et qui disent mmh. bah, ne travaillez pas après. Euh, telle heure, euh, pensez à vous, reposez-vous, buvez de l'eau, euh, tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est euh, ouais, faut, faut... vrai que c'est quelque chose qu'on fait faire souvent aux étudiants, des game jams. Ouais. Et c'est peut-être, en fait, le, le crunch s'installe dès les études, du coup on habitue les gens à faire de, oh, de, oui. de travailler autant. Donc même, en dehors des, des, même en dehors des game jams, les projets de fin d'études, c'est des crunchs aussi, hein. La fin. <rire> Moi, j'ai fait des soirées à me nourrir de café, de Red Bull, et pas dormir, hein, c ouais. Malheureusement, c'est ça aussi. Ah, du coup, c'est peut-être le cas de tous les projets de fin d'études, même pas forcément dans le jeu vidéo, quoi. Ouais, <rire> ouais. Clairement, je suis en train de clairement. me dire, du coup. Euh... Bah, je suis sûr que dans l'informatique, les métiers qui livrent des projets, il euh, y, y a ça aussi. C'est juste que dans le jeu vidéo, c'est systématique, ou quasiment ça. systématique, pour chaque jeu. Donc, du coup, ça a un nom vraiment propre, quoi. Ouais. Mais euh, chaque étudiant qui a voulu rendre un mémoire, ou un... Ou un ou un rapport de stage qu'il l'a fait au dernier moment, c'est normalement ce que mmh. c'est, mais bon. <rire> mais en fait, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est un tel chantier, qu'en fait, faire une estimation raisonnable, je crois que c'est quasiment impossible. Je pense que personne n'est capable d'estimer au mois près, combien de temps va prendre un développement parce qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, euh, de euh, trucs qui ne marchent pas comme prévu. Comme c'est quelque chose de très itératif aussi, le jeu vidéo, parfois il faut prendre le temps de constater qu'une mécanique fonctionne pas pour la reprendre. Donc euh, c'est pour ça aussi, je pense que c'est intrinsèque au jeu vidéo, c'est que c'est quand même très particulier comme, euh, comme produit créatif, quoi, et que c'est impossible d'estimer euh, clairement et qu'en fait il faudrait euh, accorder des délais juste de report. Il faudrait que ça soit inclus. Euh, dans les projections et les budgets. Quoi. Ça veut dire quoi, RIJV Alors, euh, le RIJV, euh, c'est le rassemblement inclusif du jeu vidéo, voilà, c'est ça le, le petit sigle. Et en gros, c'est une asso qui a pour but de faire en sorte que toutes les personnes marginalisées euh, puissent accéder au jeu vidéo ou être soutenues en travaillant dans le jeu vidéo. Euh, parce que moi je parle de mon problème en tant que femme dans le jeu vidéo, mais on a aussi un énorme problème de racisme dans le jeu vidéo, Enfin, il suffit de regarder euh, les, les, les studios, euh, à chaque fois on n'est que des blancs, il euh, y a aussi pas mal de problèmes d'homophobie, euh, parce que bon, voilà, c'est un milieu pas très inclusif de base, et le but du, du RIJV c'était d'offrir des formations et un refuge pour ces gens-là, pour qu'ils puissent euh, bah, aussi euh, faire des trucs ou même des, des game jams tout simplement qui se passent bien. Parce que c'est vrai qu'une une game jam ça peut être parfois intimidant, euh, c'est aussi très masculin, donc le fait qu'il y ait des game jams un petit peu plus euh, inclusives qui se mettent en place, ça permet de déjà casser cette barrière et faire en sorte qu'il y ait des jeux différents qui, qui émergent. Euh, fut un temps, il y avait même une cellule de soutien euh, à toutes les personnes qui avaient subi des discriminations, euh, où il y avait des écoutes et tout ça. Euh, je crois plus que ça se fasse euh, aujourd'hui, mais euh, en tout cas, il y a encore pas mal d'actions qui se font, donc euh, je recommande aux gens d'aller se renseigner. Et euh, pour euh, Women in Games, c'est une association euh, beaucoup plus grosse. Il y a quand même beaucoup plus de monde et plus de moyens. Et euh, là, le, le but direct de Women in Games, j'ai l'impression, c'est d'agir sur les studios euh, directement euh, de, de proposer des formations, euh, de prise de parole en public, euh, d'aider au CV, euh, de, de faire du réseau aussi. Elles font pas mal de, de journées de, de réseautage pour justement euh, faire en sorte que les femmes qui sont souvent exclues de, de ces réseaux puissent y accéder et potentiellement avoir des entretiens, trouver du boulot ou former des groupes avec d'autres femmes pour créer des, des, des structures. Donc euh, là, on est vraiment sur une échelle un petit peu plus euh, entreprise, je trouve, et c'est aussi important d'avoir ce, cet angle là, parce que euh, c'est vrai qu'il faut aussi des actions de, de, de terrain euh, à d'autres échelles. Donc euh, voilà, Women in Games, elles font, elles font pas mal ce, ce travail. Ouais.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 Soyez avertis que, vu que là, on a... a... Enfin, C'est plutôt pour vous, mais quand vous mettrez l'interview en ligne, comme on a touché à des sujets donc de, de sexisme, tout ça, en général, ça fait des commentaires un peu folkloriques oui, sur les hein. vidéos. Donc, voilà. <rire> ça, ça, arrive. Pour se préparer. D'accord. <rire>